Bonjour et bienvenue à cette question. Euh, c est, c est... Bon, vous les entendez rigoler parce qu'il y a quelqu'un ici dans le bureau qui a posé cette question et c'est tellement drôle. C'est pour ça qu'il commence à rigoler, ok? Euh, euh, la personne dit, je veux me marier mais pourtant quand on me drague, euh, je deviens très, ne... très nerveuse, très, très agressive. En fait, elle devient sauvage. Elle devient, elle devient, sauvage. Elle devient sauvage. Bon, en, en réalité, euh, c'est parce qu'elle est stressée. Elle est tout simplement stressée, elle cache le stress par la nervosité. Elle n'arrive elle, elle, elle, elle pas à, à se maîtriser et elle cache ça derrière une certaine violence, tout ça derrière, une, derrière une certaine sauvagerie, non. quoi. Mais bon, il faut tout simplement s'exercer. Violence et sauvagerie. <rire> Je l'ai bien dit, violence et sauvagerie, ouais. Il faut en fait, euh, il faut tout simplement se maîtriser, il faut, faut prier, il faut garder son calme. Parce qu'en tout temps, en tant que chrétien, on doit garder notre calme. Euh, on doit manifester euh, une partie du fruit de l'esprit qu'on appelle la bonté et la douceur en tout temps. Même quand on nous drague. Ok Voilà. Maintenant, okay. ça dépend aussi. Hein? Ouais. Maintenant, ça dépend. Parce qu'il y a draguer draguer. Si quelqu'un le fait de façon euh, agressive, impolie, du genre on te siffle. Hé, hé, hé Hé, toi là Et puis on cite une partie de ton corps pour te dire « viens ici ». Que vous comprenez Hé hey, Grosse... Euh, grosse... Euh, ça, c'est pas bon, ça. OK Là, c'est normal que vous puissiez vous énerver. Mais attention, il faut pas... En, faut pas insulter la personne, sinon... Ce qui s'est passé à Paris, euh, sujet de cette fille-là qu'on a giflé, on peut vous agresser aussi. OK Je suis pas en train d'approuver, hein, Le fait que euh, la personne l'ait agressée, c'est pas bon, c'est méchant. Hein C'est... C'est pas gentil. Si j'étais là, j'allais défendre cette fille. Si j'étais là, j'allais... Tête tête ni percut. La, la fille là hein, comprenez. Les anciens réflexes allaient revenir, comprenez. Les anciens réflexes, Alain, pas ça, là, un petit pas menti, tu te bagarrais pas quand tu étais petit. Mon clap, c'était un mensonge tout à l'heure, coupé. Ouh, je vous voyez, je transpire même, c'est pas croyable ça. Je me bagarrais pas quand j'étais petit, c'était pas possible parce que Ma mère m'avait appris une chose quand j'étais jeune. Ma mère me disait, si on te provoque à l'école pour la bagarre, fouille. Et comme je ne voulais pas encaisser un coup de poing à l'œil, je me suis dit, maman, ça c'est vraiment un très bon conseil. Et quand on me demandait, mais pourquoi tu fouilles lorsqu'il y a des bagarres, j'ai dit, dit, ma mère m'a dit, ma mère m'a dit. Je pouvais me battre, hein? je pouvais me battre, je pouvais taper, mais ma mère m'a dit. dit, ma mère m'a dit. Donc, il ne faut pas être agressif, il faut vraiment garder ton calme, ok Il faut vraiment, il faut sourire, il faut, il faut, voilà, il faut, faut écouter la personne. Maintenant, si elle ne t'intéresse pas physiquement, si elle ne t'intéresse même pas, elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. Ce n'est pas la peine de perdre ton temps, allez, passe. Oui, oui, oui, peur de pas le temps avec des gens, vous sentez que ça ne va pas aboutir, donc ce n'est pas la peine de pouvoir perdre ton temps. Tu lui dis tout simplement, non. Euh, en fait, en vérité... Ça ne va pas marcher déjà, je te dis, c'est déjà mort. OK? Je coupe ou je coupe pas? Bon, il y a des filles ici qui ont dit coupe pas. OK. J'ai entendu personne. Ah, vous n'avez entendu personne. J'ai entendu vos pensées. Mais en fait, un... elle a encore des questions par rapport à quand tu dis à quelqu'un de lâcher l'affaire et qu'il n'arrête pas. D'accord, quand elle dit à quelqu'un de lâcher l'affaire et la personne n'arrête pas. Bon, ça, c'est l'objet d'une prochaine émission. Que faut-il faire lorsque quelqu'un te, te, voilà, te fait des avances et tu lui dis que ce n'est pas la peine et puis il ne laisse pas, c'est ça? C'est un frère en Christ, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est un frère en Christ. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à cette question euh, dans le prochain épisode. Hmm? Donc euh, suivez le prochain épisode. Et vous pouvez déjà envoyer vos questions. Oui, oui, oui, vous pouvez envoyer vos questions. Que Dieu vous bénisse.